Je voudrais maintenant vous poser des questions plus personnelles. Nous allons parler de votre mode de vie. Vous êtes marié? Vous avez des enfants Oui, nous avons quatre enfants et ma femme est enceinte de 5e. Elle est médecin -gastro entérologue. Félicitations Qu'est-ce que vous faites dans la vie Je suis pharmacienne à Marseille. Est-ce que vous fumez Oui. Comme je viens de cigarette, pas jour? Un demi-huit paquet par jour. Depuis quand? Je fume depuis un an. Vous allez avoir un enfant, c'est le bon moment pour arrêter. Oui, je sais. Est-ce que vous buvez de l'alcool? Oui, un petit peu. Comme je viens de bière par jour? Un mmh, verre de bière, quelque part, c'est tout. Est-ce que vous prenez d'autres toxiques? Par exemple. Des drogues, par exemple. Du cannabis, de l'héroïne? Non, partout. Merci. Nous allons maintenant revenir à votre problème.